plus vos conclusions sont fortes, plus vous vous identifiez à elles. plus la réalité psychologique que vous avez semble existentielle. Presque 90% de la souffrance humaine réside juste dans ceci. Vous considérez à tort que votre drame psychologique est réel. Eh bien, ceci est la réalité de l'existence, comme elle est belle. Mais la plupart des gens choisissent de vivre dans leur mental parce qu'ils ont créé des conclusions bien établies. Et ce n'est plus un choix quant à l'endroit où ils vivent. Il est temps que vous viviez sur cette planète. Prêtez juste suffisamment attention à chaque aspect de la création et vous y verrez la présence de la source de la création. Le drame psychologique est votre création. Il est trop insignifiant par rapport au drame existentiel qui a lieu ici. Il est temps que vous profitiez de cela.